D'abord, je voudrais dire qu'on ne saurait trop souligner l'importance des travaux qui se mènent ici à l'UIT. Les télécommunications, c'est parler à d'autres, donc ça demande de l'interopérabilité. L'interopérabilité, ça demande des normes et des standards. La mondialisation économique, le développement de, de trois quarts de la planète, ça s'est fait grâce à ces échanges, échanges culturels, échanges économiques, liens entre les familles, etc. Donc ce, ce qui s'est forgé ici depuis le 19e siècle à l'UIT, c'est vital. L'agenda devant nous, il, il, ne, il ne cesse de s'accroître. Nous avons des nouvelles frontières technologiques, la 5G, la 6G, le spatial, les satellites. Donc il y a un énorme chantier. Il s'est sûrement alourdi aussi euh, de nouveaux, nou, nouveaux problèmes, euh, la résilience, la cybersécurité, l'accessibilité de tous, euh, la meaningful connectivity, comme on dit en anglais. Et, et je crois qu'on a énormément de. on a un chantier considérable devant nous. Après, je voudrais profiter de, de cet entretien pour souligner deux dangers qui sont aussi devant nous. Euh, le premier, c'est qu'on sent bien une ère de tension. Géopolitique qui, qui se crispe, de confrontation de modèles. Et donc, un organe comme l'unité doit éviter la politisation de la gouvernance des infrastructures profondes. Et probablement devra se, se dresser et, et se battre pour garder un cœur public partagé en commun et garder une neutralité et éviter la politisation. La deuxième chose, c'est justement l'arrivée du numérique, du digital. Euh, évidemment, le digital repose et vit grâce aux infrastructures de télécommunications et les télécommunications ont quelque chose à dire sur le digital. Mais le digital, ça va aussi beaucoup plus loin. Euh, ça, va, ça, demande, euh, ça va parler de santé, ça va parler de transport, ça va demander d'autres points de vue. La régulation des contenus, ça demande aussi de s'articuler avec la liberté d'expression, le droit de la presse, les, les modèles économiques de la presse. Et nous, la France, nous considérons que pour le, la grande conversation sur le digital, il faut entendre la voix de, de l'UIT, mais elle doit se tenir dans des enceintes encore plus multi-acteurs, avec plus de sociétés civiles, plus d'expertise, plus d'acteurs économiques, plus de chercheurs, et que le défi qui est devant nous, c'est d'articuler ce que on, les télécoms ont à dire avec euh, des questions qui sont celles finalement d'une du, nouvelle civilisation. Et si on comprend mal cette bonne articulation, je pense qu'on peut aussi euh, mettre du trouble dans l'ordre international.